entre dans votre signe, chez lui. Votre intellect, durant cette période, donc d'ici euh, 28 mai, donc durant le passage de votre gouverneur, dans votre signe, votre intellect sera très vif et vous serez attiré par les tâches qui exigent de la réflexion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 Vous aurez aussi une tendance accrue et un soif à apprendre des nouvelles compétences ou entreprendre des études ou des formations pour améliorer vos connaissances. Ces formations pourraient être en ligne aussi et simplement peut-être apprendre une nouvelle langue, tout simplement. Les métiers dans le domaine des ventes et les activités commerciaux, euh, commerciales pardon, seront très favorisés par ce passage. Mercredi mars, entre dans les poissons de votre dixième maison et je vous invite à consulter les prévisions du mois de mai pour savoir ce que, la, ce que cela signifie. Par contre, la seule chose dont j'aimerais vous avertir, que euh, vous pourriez avoir tendance, durant toute cette semaine même, toute la semaine, vous pourriez avoir tendance à... Euh, sauter directement aux conclusions. Et vous pourriez ne pas donner le temps euh, aux autres pour s'exprimer ou expliquer leurs opinions ou leurs points de vue. Vous pourriez ne pas avoir la patience pour aller dans les profondeurs des choses. Je vous invite à, à être très prudent à ce niveau. Donc, donnez le temps aux autres pour s'exprimer.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 Euh, votre huitième maison. Les plus chanceux seront Capricorne, Vierge, Taureau et les moins chanceux les Verseaux. Et vous, vous êtes ici, cher Gémeaux. Donc, la lune sera dans votre huitième maison. Vous, euh, vous vous verrez dans la nécessité de faire des compromis ou agir en tant que médiateur pour aider à résoudre un conflit avec vos amis ou entre vos amis.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 d'un ami, d'un membre de famille, cette intervention pourrait être nécessaire. Mardi PM et mercredi, ainsi que jeudi pour le Québec, mercredi et jeudi pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau, et les plus chanceux seront Verseau Balance et vous, chers Gémeaux. Le Verseau, c'est votre neuvième maison.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 Au niveau intime, vous pourriez montrer votre amour et affection dans des rapports sexuels exaltants et passionnés. Il y aurait quelques impulsivité au niveau de la parole, mais rien de grave. La chance vous sourit, profitez-en. Vendredi et samedi, la lune sera dans les poissons, votre dixième maison les plus chanceux seront poissons, scorpions, cancers, les moins chanceux, béliers. Et vous, vous êtes ici, chers Gémeaux. Donc, la lune sera dans votre dixième maison. Vous vous sentirez poussé euh, ou euh, peut-être obligé à réussir quelque chose avec votre fort sens du but et de l'initiative. Par contre, il faudrait modérer la cadence un peu. Et essayez de ne pas piétiner sur les pieds des autres ou sauter des étapes. Cela pourrait froisser les autres et créer des frictions inutiles. Vous auriez l'opportunité de faire des revenus supplémentaires, surtout si vous travaillez dans le domaine des ventes, les échanges commerciaux, les énergies sont très propices pour ce genre d'activité. Dimanche, lundi et mardi, la Lune sera dans le Bélier, votre onzième maison. Les plus chanceux seront Bélier, Sagittaire, Lion, les moins chanceux les Taureaux et vous, vous êtes ici, chers Gémeaux. Donc, c'est votre onzième maison où se trouve la Lune durant cette période. Faire des nouveaux amis sous l'influence énergétique de cette période serait facile. Vous exercerez une attirance surtout sexuelle